Que toutes les instances mises en place soient sous contrôle des citoyens et citoyennes. Il s'agit pour nous d'obtenir que le droit au logement et le droit à la ville soient une réalité pour chaque citoyen de Marseille. Au-delà de la question du logement, ce drame et la gestion de la crise ont révélé une nouvelle fois le visage d'une ville coupée en deux au sein même de certains quartiers. Ici, on construit un hôtel de lustre, pas, on laisse exploiter la misère. Ailleurs, on ouvre des centres commerciaux tandis que nos écoles s'écroulent. Les croisières affluent tandis que se déplacer au sein même de la ville est impossible faute de transport public. Cette politique municipale. qui Nous appelons le 5 décembre, jour anniversaire du drame de la rue d'Aubagne, à un deuil citoyen, puisque la mairie ne met toujours pas en place, de place un, un deuil municipal. Nous vous proposons de porter des bras à droite et d'observer 8 minutes de silence partout en ville, à commencer par la rue d'Aubagne. Appelons également à maintenir la pression sur les pouvoirs publics et invitons l'ensemble des associations, habitants, syndicats, collectifs... C'est grâce à vous, grâce à votre grâce à votre détermination. L'après, c'est la construction du contrôle par sur le Alors, à partir de la ministre, ah ouais, à choses La première chose, c'est de de l'examen complet des immeubles dangereux de ce pays, mettre en sécurité et en, sécurité, en respectant les gens qui parlent des concepts de loi, en sécurité tous les habitants qui sont menacés par la dégradation organisée depuis 20 ans et l'abandon des immeubles.